Je pense notamment aux documents uniques, mais aussi à la présence des agents de prévention dans les collectivités, qui me semblent très importants. Une fois que, comme je le disais tout à l'heure, on a pu observer, pour lutter contre l'absentéisme, il faut des plans d'action.